Vous présenter des résultats d'analyse sur les structures de communautés des individus dans le marais de main et plus particulièrement sur les faits du régime hydrique et de la structure du paysage. Euh, donc là, en fait, on se situe dans un écosystème qui est profondément anthropique, avec un paysage de marais qui est parcouru par des réseaux de canaux. Euh, sachant que les canaux ils ont commencé à être construits euh, à partir euh, du Xe siècle, et la majorité ont été construits entre le XIIIe et le XXe siècle. Euh, et donc en fait, euh, régionalement, quand on s'intéressait à la biodiversité dans le marais quadrin et de manière générale dans ce type d'écosystème, euh, on, on allait plutôt regarder euh, dans, dans les habitats aquatiques euh, comment euh, les, les étangs, les rivières, donc les écosystèmes naturels contribuaient à la biodiversité régionale. Euh, les canaux qui sont profondément anthropiques parce qu'ils euh, bah, ont été creusés, ils sont régulièrement curés, on contrôle les niveaux d'eau, euh, ont on, on commencé à être euh, considérés comme intéressants pour la biodiversité dans, dans un second temps. Euh, donc pour donner quelques euh, éléments de, de contexte euh, donc sur, euh, sur euh, le, le marais euh, donc en vin fait, la zone humide, c'est euh, la zone qui est ici délimitée en bleu, et la zone qui est délimitée en vert, c'est euh, la, la zone de gestion de, euh, de l donc euh, l'établissement public euh, du, du marais Poitevin. vin euh, sachant que le PMP a donc une mission, donc ils sont sous tutelle thème ministériel, ils ont une mission euh, de résolution des conflits liés à la gestion de l'eau euh, et aussi bah, de répondre à des questions scientifiques de l'effet de la gestion de l'eau sur euh, la biodiversité. Euh, donc euh, en termes, bah, plus, que, plus on parle d'un paysage de canaux, euh, donc, euh, sur toute la zone humide ici on va avoir plus de 8000 km de linéaires de canaux avec jusqu'à 600 ouvrages hydrauliques du type écluse, euh, buse, portée à la mer. Voilà. Et donc, euh, voilà, donc près de 600 près de ouvrages hydrauliques euh, assez, assez variés pour contrôler donc, dans quelle zone du marais on retient l'eau, quelle zone on assèche et donc quel niveau d'eau on cherche à obtenir dans les canaux. Euh, et ensuite, en termes d'occupation des sols, donc euh, on a dans la partie à l'ouest ici euh, pas mal de, de boisements rituels. donc c'est la partie de la Venise Verte qui est la partie la plus connue euh, des touristes avec beaucoup d'embarcations. De, euh, on a la partie euh, au nord-ouest ici avec euh, beaucoup de, de grandes prairies, de, de milieux très dégagés, avec donc avant tout euh, une activité euh, d'élevage laitier. Et ensuite on a la partie majoritaire en fait euh, du, du marais aujourd'hui, notamment toute la partie centrale, avec donc des cultures et principalement de la grande culture des open fields céréales. Euh, donc dans ce contexte-là, voilà, on a ce régime hydrique qui est donc fortement contrôlé. avec Globalement, l'idée, c'est qu'il euh, y a des marais mouillés des marais desséchés. On va retenir l'eau dans les marais mouillés en hiver. Et au moment où on aura des cultures qu'on a besoin d'irriguer, on va commencer à relâcher l'eau. Euh, et donc, les niveaux sont assez fortement contrôlés. Voilà, le BMP essaye de répondre à la question quel est l'effet de la gestion hydrique sur la biodiversité et puis, comme je vous mentionnais sur la carte, et là, on le voit assez bien sur les photos, c'est qu'on a des paysages quand même extrêmement contrastés entre l'agronisphère et le marais argileux avec les grandes prairies. Et le PP est aussi intéressé de savoir est-ce qu'il y, est qu y a une effet de cette structuration très forte du paysage euh, sur la biodiversité. Donc, il y a, il y a ce double focus euh, qui, qui nous intéresse. Euh, et donc, on va s'intéresser, comme le disait Fabien, bah déjà, d'une euh, part, à ce qui se passe euh, à l'échelle locale. Donc, euh, qu'est-ce qui va influencer le fait d'avoir euh, une, une diversité d'espèces à un site donné? et puis aussi d'essayer de voir de considérer la diversité plutôt à l'échelle du marais dans son ensemble et donc il y a un suivi de biodiversité qui se fait depuis sept ans maintenant dans ce cadre-là qui va aussi bien porter sur les poissons, de la végétation, les oiseaux, etc. Et moi aujourd'hui je vous présente les résultats non sur les libellules. Alors pourquoi considérer les odonates dans ce contexte-là Ils sont intéressants en fait à plus, plus d'un égard. Donc déjà il y a le cycle de vie qui nous intéresse puisqu'ils vont avoir donc en fait la majorité de leur cycle de vie un stade aquatique, le stade larvaire qui va vivre pendant plusieurs années. Euh, et un stade donc, adulte, euh, avec euh, donc plutôt aérien et terrestre, qui est le stade que nous, on a échantillonné euh, dans cette étude. Euh, donc voilà, il y a cette double dépendance au milieu aquatique et au milieu terrestre. Ensuite, euh, les adultes sont des, des très bons disperseurs. Donc, comme nous, on était intéressés dans ce contexte-là par la structure du paysage. On était intéressés de, de voir si l'environnement immédiat des canaux pouvait jouer sur ces organismes. Euh, et puis ensuite il euh, y a une diversité d'espèces, donc en général à une échelle régionale on a plusieurs dizaines d'espèces de d'odonates euh, qui vont avoir des exigences écologiques assez variées, donc quand on s'intéresse aux contraste environnementaux, c'est toujours intéressant. Et puis ils sont considérés comme des bons indicateurs alors c'est surtout vrai pour les, pour les larves, euh, c'est vrai dans une moindre mesure aussi quand même pour les, pour les adultes, donc en général la composition spécifique euh, en odonates donne des indications sur la qualité euh, de l'environnement. Euh, ensuite, j'y reviendrai plus tard, mais souvent, en fait, euh, les études sur les eaux vont euh, commencer à conduire les analyses sur les odonates dans leur ensemble et ensuite à séparer les anisoptères, donc les libellules des zygoptères des demoiselles. Euh, L'idée étant que ce sont deux grands euh, sous-ordres avec des exigences écologiques bah, globalement un peu plus homogènes au sein d'un sous-ordre qu'entre les deux. Euh, donc avec euh, les anisotères qui sont donc globalement des organismes plus gros, avec un métabolisme un peu différent et qui en moyenne ont dispersé plus loin. Et les zigotères étant en moyenne plutôt euh, des petites espèces avec parfois euh, plus, de, plus de spécialistes. Donc dans ce contexte là, là j'ai remis donc, euh, une carte de la zone humide. Euh, donc cette fois-ci, euh, on aperçoit bien donc, tous, les, tous les linéaires de canaux. On les voit un peu moins sur, sur les zones grises. Euh, et donc euh, les zones ici qui sont délimitées en, en gris foncé, donc il y en a 11, ce sont les secteurs qui ont été euh, sélectionnés pour les suivis de biodiversité. Donc ces 11 secteurs-là, euh, il y a eu les suivis de, de tous les groupes que je vous ai cités, donc végétation, etc. Euh, donc là ici, on avait a 2 transects euh, de données qui sont répartis sur l'ensemble du Marais Quadrin. Et donc euh, voilà, un transect, ça ressemblait à ça là. Euh, donc avec euh, deux parties qui étaient le long des canaux et puis en général une partie qui partait dans la prairie pour essayer de, de capturer le, le maximum d'espèces possibles. Euh, donc on avait quatre échantillonnages par an, l'idée c'est de réussir à capturer bah, des espèces avec des philologies un peu décalées dans le temps, mais ensuite on, on recoupait les, les quatre saisons différentes. Et donc on a cinq années euh, d'échantillonnage euh, sur ces zones alors euh, sur les variables environnementales, je disais donc euh, le, le double focus vraiment qui nous intéressait pour répondre euh, aux questions de, de l'EDMP, euh, c'était avant tout donc bah, régime hydrique et paysage. Euh, donc régime hydrique, ça, allait être, ça va être autant la durée de la sec en fait en fonction de la gestion de l'eau, les canaux peuvent s'assécher plus ou moins longtemps. Euh, ça va être à l'inverse aussi bah, la durée d'inondation des prairies adjacentes quand les canaux débordent. Euh, donc euh, ça peut parfois il y a la prairie entière qui va être inondée et la hauteur d'eau dans les canaux. Euh, pour le paysage, ça va être donc, bah, déjà le, la couverture, euh, l'occupation des sols euh, donc dans un rayon de 500 mètres. Euh, on avait hésité sur les buffers, euh, je pourrais y revenir plus tard. Euh, donc avec prairie, culture, boisement. Et puis on avait aussi considéré le linéaire de canaux, euh, qui devait pour nous être un descriptif de la quantité d'habitat aquatique euh, disponible pour, pour les eaux de nage. Euh, ensuite voilà, il y a trois autres familles euh, de variables environnementales qu'on a intégrées donc qualité de l'eau, biotique, et puis description de la végétation des verts, euh, qui sont connus pour, euh, comme pouvant, structurer les communautés de données. Alors, euh, donc, on euh, enfin, va bien évoqué, euh, on peut considérer la, la, la biodiversité euh, taxonomique fonctionnelle à différentes échelles. Donc, euh, ici, par exemple, l'échelle locale, l'échelle euh, de la diversité alpha, euh, ça correspondrait à un transect. C'est d'essayer de savoir pourquoi ici, il y a des transects où euh, on, a, on voit beaucoup d'espèces et pourquoi il y a des transects qui sont très pauvres. Il euh, y a l'échelle régionale qui serait donc, euh, ici, la gamma-diversité, euh, donc, euh, l'échelle du marais patin. Et donc, on s'est intéressé donc, à l'échelle des transects et à la bêta qui va, elle, plutôt regarder bah, les dissimilarités de composition spécifique entre les transects et d'essayer de les expliquer en termes de, de variables environnementales. Euh, donc, pour l'alpha-diversité taxonomique, on a utilisé des, des GLMM. Pour la bêta des GDM, qui sont donc un, un équivalent du glm sur des matrices de distance. Et, voilà. et Donc, ça, c'est pour l'approche taxonomique. Donc, regarder les identités en termes d'espèces de en présence. Et ensuite, on a eu une approche fonctionnelle. Donc, Je vous disais qu'il y a beaucoup d'études sur les données qui vont séparer les anisoptères et les égoptères. Bah, c'est déjà une, aller en premier pas dans la direction d'une analyse fonctionnelle parce qu'on part du principe que ce sont des groupes qui ont des exigences écologiques différentes et on se dit qu'il bah, va y avoir une réponse différente à l'environnement, donc on les sépare. Euh, là, c'est aller un, un pas plus loin dans cette direction-là, c'est à dire est-ce qu'il n'y aurait pas carrément un lien euh, Observable entre certains traits euh, morphologiques, phénologiques des espèces de d'odonates et certaines variantes environnementales. Euh, donc, des exemples de traits fonctionnels chez les odonates, euh, ça peut être donc, par exemple la formation d'un corps copulatoire au moment de la reproduction, ça peut être le lieu de ponte, est-ce que les femelles vont pondre dans l'eau, dans la végétation, ou ça peut être aussi euh, des, des comportements larvaires, donc là par exemple des larves vont s'enfouir dans le substrat. Euh, pour étudier ça, euh, donc là c'est une méthode assez classique quand on a une diversité de traits de variables environnementales et d'espèces, c'est la méthode de la co où on aura donc trois tables, la répartition des espèces, leur traits fonctionnel et la distribution des variables environnementales. Euh, donc les résultats sur euh, donc les drivers de la diversité taxonomique, donc là on, est, on parle de, de richesse spécifique et de turnover spécifique, donc, dans un premier temps, euh, à l'échelle locale, donc à l'échelle de, de la diversité Alors, les variables qui sont ressorties, c'était des, euh, des variables de régime hydrique et de paysage, euh, avec donc, euh, le principal effet étant euh, un effet négatif de la durée des insectes. Donc, plus, euh, plus en transecte, plus les canaux vont s'assécher, euh, moins on observera d'espèces différentes de données. Euh, c'était quelque chose auquel on s'attendait, dans le sens où euh, même si euh, les adultes sont moins inféodées au milieu aquatique que les larves. Euh, elles vont quand même en général rester euh, à, autour, des, autour des habitats aquatiques, principalement parce que les femelles, au moment de l'oviposition, euh, elles doivent, les larves, les larves se développent dans un milieu aquatique. Donc elles ne peuvent pas pondre à quelques, à quelques dizaines de mètres d'un habitat aquatique. Sur les variables paysagères, euh, alors la proportion euh, de boisement qui a un effet négatif, c'est quelque chose qui ne nous surprenait pas trop. Euh, il y a beaucoup d'espèces, telles qu'elles espècent un peu moins bien, ils peuvent considérer les boisements parfois comme des obstacles à la dispersion. Euh, il y en a aussi, euh, s'il y a beaucoup trop d'ombre portée par les, les boisements environnants, euh, ça va être euh, un problème pour la, la régulation de la, de la température du corps. Euh, en revanche, on était un peu plus euh, surpris de l'effet négatif de ces deux variables-là. Alors pour nous, les prairies, ça devait être un habitat euh, où c'est facile de disperser, il y a plein d'insectes, c'est un vivier de nourriture. Euh, euh, donc on était surpris de voir cet effet négatif. Alors après, si vous vous souvenez des paysages... Très contrasté qu'il y avait entre la venise verte boisée et euh, les grandes prairies très dégagées. Euh, finalement, il est possible que euh, l'optimum de richesse d'eau soit peut-être plutôt euh, obtenu quand on a euh, un peu de prairies autour des canaux, un peu de boisement, etc. Euh, Nous, du coup, plutôt une hétérogénéité euh, de, de ces deux structures-là. Nous, on n'était pas parti sur cette hypothèse-là, donc en fait, on n'avait pas formulé euh, de variable qui soit euh, descriptive précisément de cette hétérogénéité. C'était une hypothèse qu'on avait fait pour essayer d'expliquer ça. Euh, et sur l'effet négatif du linéaire de canaux, bah, nous, ça devait dé dé décrire la quantité d'habitats aquatiques disponibles. Donc, on était un peu surpris, euh, mais en fait, on s'est peut-être fourvoyé sur le fait que c'était un bon proxy parce que finalement, par exemple, dans la Venise verte, il y a un linéaire de canaux très développé, C'est avant tout des petits canaux tertiaires qui sont en fait super souvent asséchés. Euh, on voit l'effet des assèques sur la diversité. Donc, dans l'idéal, il aurait fallu avoir le linéaire de canaux en eau. Euh, ça C'est plus compliqué à faire aussi. Et donc, maintenant, sur les drivers de la bêta-diversité, cette fois, pourquoi est-ce que la composition spécifique va, va différer entre, entre deux transects Alors, déjà, il y a cette première relation qui est une relation très classique, euh, dite euh, du distance-decay relationship, euh, qu'on qu retrouve souvent en écologie, qui est simplement euh, interprétée comme une limitation à la dispersion. Euh, qui suggère qu'en fait deux sites très loin l'un de l'autre juste avoir des communautés spécifiques différentes. Euh, et dans les variables environnementales qui sont ressorties, il bah, y a à nouveau la durée d'ASSEC qui intervient, ce qui suggère que même si, bah, à l'échelle locale, on a un effet négatif de la durée d'ASSEC, euh, il peut y avoir finalement un gradient de sensibilité des différentes espèces de donats, Et donc, où euh, finalement, on va avoir les espèces les plus sensibles euh, qui peuvent disparaître euh, dès qu'il y, qu y a quelques assèques. Et puis ensuite, tout un turnover spécifique le long du gradient des assèques euh, sur, sur un canal, où il y a euh, différentes espèces de donates euh, qui seront observées. Euh, et ensuite, sur la dernière variable qui est ressortie euh, avec la bêta euh, c'était une variable de plus de végétation. Donc en fait, ça décrivait euh, à la fois la, la densité donc, euh, du houppier, euh, la longueur des haies, euh, euh, le nombre d'arbres, etc. Et euh, c'était quelque chose qui nous a pas tout surpris que ça ressorte sur le turnover spécifique. Il euh, y a tout un gradient des, des, des exigences écologiques euh, des, des odonates, euh, sachant qu'ils qu sont liés en fait, à leur métabolisme. Et il euh, y en a certaines qui ont besoin de se percher, il y en a pour, pour se reposer, il y en a certaines qui ont besoin d'un peu d'ombre, mais pas trop pour euh, réguler leur température. Et puis il y a aussi celles qui, qui pondent dans la végétation. Euh, donc voilà, ce n'est pas, pas surprenant qu'ils se turnover le long de ce graphique. Alors, sur les résultats fonctionnels, euh, ce n'est pas les résultats les plus concluants et, euh, et euh, satisfaisant à interpréter d'un point de vue écologique, mais euh, j'ai ai bien aimé conduire ces analyses, donc je, je vais quand même les présenter. Euh, donc voilà, la co elle visait donc à, à, à chercher une co-structure optimale entre bah, l'environnement, les espèces et les traits de ces espèces. Donc, si on regarde euh, ce qui se passe euh, déjà euh, pour, euh, pour l'environnement, euh, en fait... On a eu globalement une opposition entre donc euh, à gauche euh, les, les marais l'ouest, marais argileux, et à droite bah, la, la Venise verte, très boisée, avec un, un réseau de canaux assez développé. Euh, mais finalement, quand on regardait euh, ce qui se passait du côté des espèces, on n'a pas retrouvé euh, des spécialistes de boisons d'un côté, etc. Euh, par contre, ce qu'on a observé, c'était que globalement toutes les espèces là qui étaient euh, à gauche de cette coïncidence c'était des espèces estivales, dites les semeurs spécistes. Euh, effectivement, donc, là, il y a des résultats pas présentés, mais on voyait qu'il y avait des traits significativement corrélés entre eux, significativement corrélés à cet axe de la culinertie, euh, qui sont des traits typiques des semeurs spécistes et qui, sont, euh, qui caractérisent normalement une bonne adaptation aux habitats temporaires. Euh, donc, par exemple, euh, bon, bah, ça déjà, c'est des espèces estivales, donc une pédologie plus tardive, euh, des bonnes migratrices, donc capables de coloniser des habitats temporaires. Et ça, c'est le « overwintering stage », donc c'est le stade euh, hivernal, où euh, leur elles passent leur premier hiver sous forme d'œufs, euh, alors que les espèces estivales, elles fondent, les larves se développent tout de suite, et donc là, euh, c'est des organismes aquatiques, dès qu'il y a un insecte, il y a une grosse mortalité. Donc finalement, pour les semeurs species, le fait de passer l'hiver, euh, et donc la, la fin de l'été, euh, sous forme d'œufs, ça leur permet d'attendre des conditions plus calmes. Mais donc, on se serait attendu <rire> à ce que euh, les semeurs species, bah, elles soient... Euh, significativement corrélée, par exemple, avec notre gradient d'assez. Ce n'est pas, enfin, pas du tout ressorti dans la coinertie. Et une chose qu'on a observée, c'est quand même cette séparation très, très nette sur ce contexte de la coinertie des deux sous-ordres. Alors, euh, en termes de, de traits fonctionnels, ce n'est pas, pas surprenant. On sait qu'il y a des exigences écologiques assez différentes, des morphologies assez différentes. Euh, donc, par exemple, voilà, on sait que les anisotères dispersent mieux, qu'elles sont plutôt territoriales. Mais ensuite, pour essayer de faire le lien euh, ah non, pour essayer de faire le lien avec des variables environnementales sur cet axe-là, il ben, n'y avait rien d'évident. Donc là, par exemple, on a vaguement un gradient de trophisation, avec ici des milieux plus, plus eutrophes, ici plus oxygénés. On ne s'attendait pas du tout à ce que les avisoptères qui sont souvent des espèces généralistes, etc., se trouvent dans les milieux les moins euh, Donc voilà, Il y, y avait des patterns qui étaient significatifs dans cette co-inertie. Euh, on n'a pas du tout su faire des, des liens euh, forts entre les, les, les syndromes de trait et les variétaires environnementales. Voilà, en conclusion, euh, donc, quand on regardait les patterns de, de diversité spécifique euh, taxonomie euh, il y a eu en effet fort du régime hydrique, avant tout euh, des assets qui ont des résultats complémentaires aussi de, de, la, de la hauteur d'eau des canaux. Euh, ce qui est quelque chose qui va intéresser le BMP, puisque là, pour le coup, c'est un truc euh, que, sur lequel la gestion peut intervenir. Après, il faudra trouver des compromis parce qu'en fait, en étudiant la végétation aquatique, on avait inversement trouvé euh, qu'il euh, y avait une, une richesse spécifique de la végétation aquatique plus élevée dans les canaux susceptibles de s'assécher à certains bouts. Voilà, il faut trouver un, un entre deux. Et sur euh, l'influence des variables paysagères, alors euh, l'interprétation n'était pas complètement transparente et évidente, euh, mais elles sont quand même euh, ressorties euh, dans les différentes analyses, en présence et absence, en abondance. Euh, donc, a priori, ça suggère que euh, s'intéresser à différentes échelles, avec des variables qui décrivent euh, l'environnement direct et euh, les buffers euh, des, des, des environnements, tout, euh, peut être quand même important sur ce type d'organisme. Et ensuite, bah, sur les analyses fonctionnelles, donc, euh, il y avait des patrons qui sont sortis, euh, mais des patrons qui n'étaient pas euh, facilement interprétables. Et puis, il euh, n'y a, a pas de conclusion qu'on peut euh, transmettre au gestionnaire directement à partir de ce qu'on a vu. Euh, est-ce que, euh, j'en parlais un peu avec Flamien, est-ce que c'est dû au termes de trait En enfin, fait, ça se fait assez peu ce type d'analyse euh, actuellement sur les réseaux euh, Est-ce que c'est dû à l'échelle spatiale qu'on avait euh, Est-ce que, enfin voilà, <rire> encore beaucoup, beaucoup de questions ouvertes, en tout cas sur, sur ce type danalyse là sur ces organismes. Et voilà. <rire> Merci pour votre attention.